Dans la série « Ne dites pas, mais dites », qui rappellera peut-être à certains les albums de Gaston Lagaffe, je vous propose aujourd'hui de remplacer l'expression « Tu as raison » par une autre beaucoup plus efficace « Je suis d'accord ». Un ami italien, spécialisé dans les formations à l'interculturel et en particulier dans l'accompagnement des expatriés, m'avait expliqué il y a quelques années comment la culture européenne et en particulier la culture française sont des cultures de la confrontation. Où nous aimons répondre par « non ». Ce « non » ne signale pas forcément une opposition. D'ailleurs, il est souvent accompagné d'une autre négation, qui est en fait une affirmation. Comme dans cet exemple entendu il y a quelques jours dans le métro. « J'adore les vacances parce que c'est le moment où je peux passer du temps avec ma famille. » Réponse de la voisine. « Non mais moi, c'est pareil, j'adore aussi avoir du temps avec mes enfants. » Et pourquoi ne pas dire « oui, moi c'est pareil ». Pourquoi notre goût pour le non Cet ami formateur m'expliquait qu'en fait, lorsque nous disons non, nous invitons l'autre au débat, et donc c'est une manière plus ou moins consciente de reconnaître son intelligence et de lui manifester. Notre culture favoriserait donc le débat, tandis que les cultures arabes ou asiatiques favoriseraient d'abord le lien interpersonnel et le maintien de ce lien, ce qui leur ferait préférer le oui, afin d'éviter un « non » qui pourrait risquer de faire perdre la face à l'interlocuteur et donc de créer un malaise dans la relation, voire de casser cette relation. Un indice de ce goût pour le débat peut se voir selon moi dans l'utilisation très fréquente de l'expression « tu as raison ». Or, cette expression comporte en réalité un piège. Si je te dis « tu as raison », cela implique souvent un sous-entendu dangereux, et donc « j'avais tort ». La phrase « Tu as raison » implique que je me mette en dessous de mon interlocuteur. Et en fonction de leur structure de personnalité, un certain nombre de personnes vont déclencher dans la foulée une séquence de stress plus ou moins forte qui risque de prolonger inutilement le débat. Certains, par exemple, vont prendre un visage un peu triste, comme s'ils accusaient le coup. « Tu as raison. » Sous-entendu, c'est vrai, j'ai tort. Je suis quand même un peu bête et j'espère qu'il va m'apprécier quand même. D'autres vont se sentir inquiets sur la reconnaissance de leur intelligence, de leurs compétences. Et ils vont parfois essayer de compenser avec une phrase un peu alambiquée pour montrer qu'en fait, ils n'avaient pas complètement tort. Par exemple, « Oui, tu as raison, mais je crois que ce que je te racontais n'est pas non plus complètement faux. » Et dans un autre contexte, il est possible toute chose égale par ailleurs, que cela puisse fonctionner. En tout cas, cela vaudrait le coup de vérifier. D'autres encore vont avoir l'impression que leur niveau d'engagement, leur niveau de confiance, n'est pas assez reconnu. Et il est possible qu'ils répondent « tu as raison », mais cela ne signifie pas pour autant que ma prise de position soit nulle et non avenue. En résumé, la phrase « tu as raison » introduit un déséquilibre dans l'échange et peut déclencher chez la personne qui la prononce des drivers de type fait plaisir, soit parfait, soit fort ou même fait effort. Si vous voulez en savoir plus sur ces termes techniques, venez donc faire une formation être en phase où vous découvrirez le modèle process communication. Pour l'instant, retenez que il va se déclencher une montée de stress chez l'un ou chez l'autre dans les deux personnes en train de discuter. Comment sortir de ce déséquilibre? Je vous propose de remplacer « Tu as raison » par « Je suis d'accord ». Première différence, le passage du « tu » au « je ». C'est mon choix, c'est moi qui prends la responsabilité de ma phrase, c'est mon opinion et non pas une concession que je fais à quelqu'un d'extérieur. Il n'y a donc plus de déséquilibre. Deuxième point très important, la puissance du mot « accord ». Comme déjà il n'y a plus de déséquilibre, le débat va sans doute s'arrêter là avec deux personnes tout à fait satisfaites de leur échange. Regardez le visage de la personne qui vient de dire « je suis d'accord ». Vous allez voir, il est souvent détendu, posé et même parfois souriant. Pour mettre en place ce changement simple et tellement puissant, commencez bien sûr par le mettre en place pour vous. Vous allez adorer reprendre les commandes de votre accord pour l'assumer Pleinement. Et puis, quand vous entendrez quelqu'un vous dire « tu as raison », vous pourrez lui proposer de refaire sa phrase en lui expliquant pourquoi vous préférez la version « je suis d'accord ». Tous ceux avec qui j'ai testé ont adoré. Comme d'habitude, j'attends vos commentaires, questions, clins d'œil sur cette page en dessous de la vidéo. Et si vous voyez la vidéo ailleurs que sur mon site, l'adresse apparaîtra dans quelques secondes. Alors, inscrivez-vous pour ne pas manquer les prochains envois. À très bientôt.